L'en résine, c'est l'histoire de deux marginalités qui se rencontrent. Euh, D'un côté, Daa, qui est fille de la forêt, qui a été élevée par plusieurs femmes et qui vit très enracinée avec la nature. De l'autre, Laure, qui est un garçon euh, né albinos dans une mine de charbon et dont le père veut qu'il devienne un médecin. La marginalité se, se vit de plusieurs façons et j'avais envie d'explorer les gens qui l'embrassent, qui vont, qui vont euh, défier les règles en place, qui vont vivre vraiment selon leur propre... Critères. Et les marginaux qui plutôt aimeraient tellement ne pas être marginaux se fondre, faire partie du groupe et qui finalement ont tous les deux raisons. Une personne qui a une bonne façon de vivre ça ou une mauvaise façon de l'expérimenter, le, c'est euh, simplement deux manières d'être. Et je voulais voir comment ces deux modes peuvent se heurter, peuvent rentrer en dialogue la place de la nature et la corrélation qu'on peut faire avec la place de la femme dans la société m'intéresse particulièrement donc ce sont deux entités qui sont en train de déployer leurs forces de plus en plus qu'on entend d'un côté euh, justement les femmes prennent de plus en plus la parole d'autre côté la nature se fait entendre de toutes sortes de façons aussi donc cette espèce de, de fusion des deux me semble une façon de réexplorer ré la puissance euh, la puissance fondatrice. Euh, donc, il y a quelque chose de très euh, mythique, myth comme si je voulais déployer une mythologie. Donc, ce livre-là se, se dépose dans cette mythologie. « Blanc-Résine », c'est le départ d'une mythologie qui est plus large. Dans, mes, dans plusieurs de mes romans, on trouve le personnage de Noé. « Blanc-Résine », c'est l'histoire de ses parents. Et ce que je voulais avec ce livre-là, c'est créer un récit fondateur, puis ne pas être capable de remonter le temps à l'infini. Donc, pour faire ça, j'ai décidé que la femme d'A.A. est née de 24 autres femmes. Et là, je me suis comme mis une ligne pour arrêter un peu la, la, la possibilité du retour en arrière. Donc, oui, je vais continuer de l'explorer, mais si je continue, ça va être par rayonnement ou par vers l'avant, dans le fond, dans la temporalité.